des prospectus pour les distribuer aux passants, vous êtes très souvent déçu des résultats. Parce qu'en fait, personne ne répond à vos pubs et ça, pour moi qui suis déjà passé par là, je sais que ça fait très très très mal, surtout quand on a déjà dépensé beaucoup d'argent en espérant avoir de nombreuses réactions positives de la part des clients potentiels. Eh bien, sachez qu'il y a plusieurs erreurs que commettent les PME quand elles essaient de faire de la publicité. Mais l'erreur la plus courante que je vois sur vos messages publicitaires, c'est d'afficher le prix de vos produits dans votre message publicitaire. C'est l'erreur la plus grossière que commettent les PME. Il ne faut jamais, jamais afficher le prix dans vos messages marketing. Surtout quand vous êtes une PME. Je dis bien jamais. C'est vrai qu'il existe quelques, quelques cas particuliers. Il y a toujours une exception. Il existe des cas particuliers pour lesquels vous pouvez afficher le prix. On verra, on verra ces cas particuliers-là à la fin de cette vidéo. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en règle générale, il ne faut jamais afficher le prix sur vos messages marketing ou vos messages publicités. Pourquoi On va voir ça en image. C'est une pub d'une villa en vente qui s'affiche sur votre écran. L'auteur de cette pub affiche un prix de 250 millions de francs CFA, comme vous pouvez le constater, pour une villa 5 pièces à Abidjan. Je vais vous demander, qu'est-ce que vous pensez en fait de cette offre-là Est-ce que vous pensez qu'elle est chère ou pas chère du tout On va revenir dessus. Mais en fait, ce que ce commerçant veut de faire avec cette sorte de pub, c'est ce qu'on appelle un « one step ». Traduction en français ivoirien, c'est ce qu'on appelle un « coup cocao », si vous voulez. Une, le « one step », c'est une fusion de votre message marketing avec votre offre commerciale c'est à dire ces deux éléments en un seul que vous fusionnez que vous présentez à vos à, à des gens qui vous découvrent pour la première fois c'est à dire que ce sont vos à, à, à vos prospects maintenant que vous connaissez le thème donc la fusion du message marketing et de l'offre commerciale mise ensemble et présentée pour la première fois à des prospects c'est ça que le one step et en faisant ça vous commettez une grave erreur parce qu'en fait ce que vous ne savez pas, c'est que 99% de tous ceux qui vont voir votre pub vont mal apprécier la valeur de votre produit. C'est-à-dire qu'ils vont trouver votre produit soit trop cher, soit, trop, soit moins cher du tout, et donc de mauvaise qualité, ou bien ils seront sans avis. C'est-à-dire que pour eux, pour ces, surtout pour cette dernière catégorie, le fait d'avoir ajouté le prix, c'est-à-dire d'avoir ajouté une offre commerciale, ils trouvent qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments dans votre pub hein, pour pouvoir décider. Ça doit être le cas quand je vous ai présenté un de vos cas, quand je vous ai présenté la publicité tout à l'heure. Mais revenons à, la pub, à revenons à la pub pour pouvoir mieux comprendre hein, ce que je veux vous montrer. Nous avons une villa de 5 pièces à vendre à Abidjan, pour 250 millions de francs CFA. Certains vont penser que c'est trop cher pour une villa de 5 pièces à Abidjan. C'est possible, moi, moi aussi je le pense, en tout cas vu de cette manière. Mais si par contre je vous dis que cette villa là, est construite sur un terrain de 1000 mètres carrés, Situé au plateau, pour ceux qui connaissent le quartier des affaires, le terrain coûte cher dans ce quartier-là. Donc la valeur du terrain est de 120 millions de francs cfa pour 1000 mètres carrés. La villa possède aussi une piscine de 80 mètres carrés, une piscine d'une valeur de 12 millions. Et c'est construit sur une surface bâtie de 250 m carrés, entièrement finie. C'est-à-dire que vous avez les peintures, vous avez les portes, les fenêtres, vous avez même le revêtement qui est fait dans la maison, totalement en mâble une valeur de 200 millions de francs CFA. Toutes les chambres disposent aussi d'une salle d'eau et d'un WC, et la chambre principale dispose d'un jacuzzi. Le propriétaire me dit aussi que toutes les, tous les sanitaires et les accessoires sont posés pour une valeur de 16 millions de francs CFA. Et c'est aussi meublé, c'est pas tout, c'est aussi meublé. Chaque chambre dispose d'un lit à trois places et d'un placard. Il y a un dressing dans la chambre principale, et vous avez même un salon en cuir blanc, qui vous est offert plus une table à manger de 12 places. La cuisine pour madame est entièrement équipée dans un style moderne et la valeur de l'équipement est environ de 100 millions de francs CFA. Ce qui fait que si on fait le total, ça fait 448 millions de francs CFA qui est le vrai, la vraie valeur de cette, de cette villa, mais qui vous est vendue aujourd'hui à 250 millions. Donc vu comme ça, avec tous les arguments commerciaux que je viens de rajouter, on peut dire que cette villa n'est pas du tout chère du tout. Sauf que celui qui regarde en fait votre pub, il ne sait rien du tout de tout ça. Puisque sur la pub, c'est marqué simplement 250 millions, Villa à 25 pièces à Abidjan. Donc, puisqu'il ne sait pas ce qui est marqué dans votre pub, c'est ce qui fait qu'il va, il va juger votre produit trop cher et donc il va se détourner ce que, ce que vous ne voulez pas du tout. Donc, si vous voulez, or si vous voulez par exemple mettre tous les avantages que je viens de citer dans votre pub, vous n'aurez pas assez de place pour les mentionner. Parce qu'en fait, aucun support de publicité hein, ne contient suffisamment d'espace pour mentionner tous vos arguments commerciaux. Là, il faut, il faut le savoir dès maintenant. Donc, vous serez obligé de trier un à un les informations essentielles à figurer sur votre message marketing. C'est exactement dans le piège dans lequel vous êtes. Et c'est ce qui fait que tous ceux qui regardent vos pubs n'auront jamais la valeur juste de votre produit si vous ajoutez le prix en face. Au mieux des cas, ils n'auront pas d'avis à donner, puisqu'ils trouvent qu'il n'y a pas toutes les informations utiles pour pouvoir apprécier le produit à sa juste valeur. Pareil pour ceux qui vendent des vêtements. Je vois ça souvent chez les, chez les commerçants de vêtements, surtout sur les, dans les réseaux sociaux. Ne mettez pas les prix en dessous de vos articles, des articles que vous vendez. C'est une erreur. Vous loupez beaucoup de clients qui auraient pu acheter, tout simplement parce que vous les avez poussés en ajoutant le prix, à mal apprécier votre produit dans, en, en, en, en, intégrant, en dévoilant le prix dans votre message publicité. Alors qu'il n'y a pas toutes les informations, tous les arguments commerciaux pour convaincre et pour apprécier le produit à sa juste valeur. Par exemple, on va avoir un deuxième, on va avoir un deuxième exemple. Regardez ce message publicité qui s'affiche sur l'écran, cette belle robe de soirée. Le publicitaire met dessus une superbe robe de soirée en fuchsia pour vos galas. Prix affiché, 200 000 francs CFA, comme vous, voyez, vous le voyez sur l'écran. Mettez-vous à la place des clientes. Elles voient une robe, c'est vrai, la robe est belle, mais pour 200 000 francs de, de francs CFA. Mais attends, elles vont vous dire, mais attends, mais ce gars-là, il nous prend pour des idiots, à tout bien quoi. Voilà ce qu'elles vont penser. mais Elles vont se demander, mais qu'est-ce que cette robe a si d'extraordinaire de, a, a, a, a, a, a, si pour, pour la vendre à ce prix-là C'est exactement ce que vous, vos prospects vont penser. Puisque vous avez affiché le prix, sans leur dire que, par exemple, cette robe-là, elle a été cousue par, euh, créée par le styliste Calvin Klein. C'est une robe de haute couture. Non seulement la robe est en soie, mais en plus elle a été cousue à la main. Et pour couronner le tout, il n'existe seulement que cinq exemplaires dans le monde. Voilà pourquoi cette robe-là est à ce prix. Mais tous ces éléments, vous n'avez pas pu l'intégrer dans la pub. Voilà, bon, j'ai donné un exemple comme ça, mais la robe, ce n'est pas le vrai prix, ce n'est pas du Calvin Klein, ce n'est pas, du, du, pas en soi. C'est juste pour vous montrer le danger que vous courez hein, à perdre vos clients quand vous affichez le prix dans votre message publicitaire. Donc, ne faites plus jamais ça, sauf, à, sauf exception. Et je vais vous montrer quelle est cette exception. Eh bien, vous pouvez afficher le prix de vos messages dans, dans vos messages publicitaires seulement et seulement si vous vendez un produit dont la valeur, est parfaitement connu sur le marché et que dans ce cas le prix est le seul est votre seul atout concurrentiel je vais vous donner un exemple plus clair disons que vous êtes un revendeur de riz de marque euh, disons Z c'est une marque la marque Z est très connue dans le public donc tous les prospects tous vos prospects connaissent le prix et puis la qualité de ce type de riz vous vous n'êtes qu'un un revendeur disons disons qu'ils connaissent la valeur du produit euh, on va donner par exemple 10 000 francs par kilo pour ce, pour ce riz là Maintenant, disons que vous vous vendez ce même riz pour la même marque à 7000 francs CFA, c'est-à-dire 3000 francs moins cher que le prix affiché et connu dans le marché. Puisque c'est le, le prix qui est le seul avantage concurrentiel que vous avez sur vos, vos, vos concurrents et que les, les, les clients connaissent déjà votre, votre produit, là, vous, vous êtes obligé de pouvoir de mettre, d'afficher de mettre, le prix dans votre message marketing, parce que c'est seulement qu'avec cet argument -là que les autres clients qui connaissent ce riz là sur d'autres marchés vont pouvoir être attirés et venir dans votre commerce. Mais en dehors de ça, dans, en dehors de ce cas euh, exceptionnel, n'affichez pas du tout le prix dans votre message marketing. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Mais avant de terminer, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Que vous soyez abonné ou non à mon site, je vous offre gratuitement un extrait de mon cours complet sur comment rédiger tous vos messages publicitaires, tous vos prospectus, tous vos courriers de prospection afin d'attirer le maximum de clients. Je vais vous montrer comment je structure mes messages marketing, comment je structure les vidéos, comment je structure mes articles qui sont publiés tous les jours sur mes sites internet. Voilà, je termine toujours en disant à ceux qui m'écoutent pour la première fois, surtout notamment, euh, en ce qui concerne la, la, la section marketing, que si vous voulez éliminer les éventuelles zones d'ombre pour mieux comprendre et pour mieux appliquer mes conseils euh, de manière juste, je vous recommande de vous abonner à mon site internet hein, qui s'affiche en dessous de cet écran en cliquant sur le lien qui se trouve en haut ou en bas de cette vidéo. Non seulement vous allez recevoir euh, la formation gratuite sur comment rédiger vos prospectus, mais vous allez recevoir aussi automatiquement toutes nos formations en marketing fondamental, notamment les stratégies indispensables pour augmenter vos ventes. J'insiste car nous sommes bel et bien dans la section marketing. Donc si vous êtes déjà abonné dans le site, sur le site internet, mais à une autre section, par exemple la section entrepreneuriat ou développement personnel, il faut vous abonner à nouveau, mais cette fois-ci, choisissez la section marketing. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao